Florian, moi je viens de Colombie. Et, euh, moi, je fais des études en sciences politiques. Je suis travailleur du sexe, euh, militant de la cause LGBT, militant du travail du sexe, euh, ex-politicien, réfugié politique en France. J'ai euh, aussi euh, mon statut de réfugié. Donc, euh, moi j'étais reconnu comme asile politique parce que moi j'ai une histoire, en euh, activisme, je travaille euh, euh, institutionnellement, euh, je politicien pour les de la défense des droits des personnes LGBT. Et moi, je travaille avec la mairie de Bogota. Et à euh, la mairie de Bogota, à ce moment-là, les maires, ils ont un mec de, de gauche, des bon gauche, de ceux qui pensent que, pas, que le travail de sexe, c'est une un violence. Quoi. Donc, euh, tu peux imaginer. Les, le progressisme de son discours. Il y a, a eu les élections pour, pour, les, pour les maires de Bogota et, et avec les discours de, de récupérer Bogota, tous les stambois, ils sont gagnés en rapportant plus de 70% de votes à son moment C'est en 2015. Moi, j'ai commencé à recevoir des menaces pour tout, tout ça que j'avais fait pour les personnes les plus précaïsé euh, de, de, de la population de la Grotta, surtout de, de notre communauté euh, LGBT, euh, les travailleurs du sexe, les euh, personnes oui, Donc, euh, ça a été mon travail. Moi, j'ai gérais la, la politique publique pour les personnes LGBT en Grotta, et à la fin, j'ai commencé à de la ménages, j'ai quitté la colonie, moi je rentre ici en France. Donc, ça c'est un peu mon histoire. Après, moi, j'ai rencontré des associés et, euh, des amis, euh, des militantes de la cause euh, de notre communauté, même pour les personnes du sexe. Et bon, euh, j'ai commencé mon histoire d'activisme. On n'oublie jamais la, la lutte. Ça vient de ça vient de l'intérieur. Euh, et partout, il y, a, il y a quelque chose pour quoi lutter. Et à la fin, c'est les mêmes choses. C'est la putophobie, c'est la discrimination qui se traduit en un système, en politique publique, un dispositif d'attention qui ne garantit pas les... qui sont pas désignés à la fin pour garantir les droits des de, de personnes les plus précarisées. Donc on n'arrête jamais de lutter. Bon, moi j'arrivais en euh, tant que réfugié, j'ai commencé à faire des, des amis, euh, et bon, à, même à militaire, moi je commençais à, à militaire chez elle, à ce moment-là, à Toulouse, parce que moi je vivais à Toulouse. Et, euh, et même aussi avec euh, les associations qui euh, travaillent pour les personnes plus euh, pégalisées. Et, euh, moi j'étais aussi bénéficiaire euh, dans ce moment-là de la Croix-Rouge parce que moi, euh, dans ce moment-là, moi, j'ai commencé à faire des formations en français les plus élémentaires, les plus basiques. Parce que mon français, quand j'arrivais ici, euh, il était oui, malade, euh, bonjour. Okay, bon, okay. moi-même j'étais bénéficiaire de quelques associés pour commencer à faire des démarches administratives euh même apprendre un peu le français, euh, m'intégrer un peu euh, à la culture, euh, à la société française. Donc, euh, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des amis, et des liens, moi j'ai embauché euh, pour elles, moi je travaille aussi pour, euh, pour eux, et surtout pour les personnes travaillant du sexe latina pour ce qu'ils qu connaissent un peu les, les méthodes de prévention, et, euh, et surtout pour les communautaires, les, les primo arrivants, que tu sais, ils sont Principal euh, pour cibler un risque de se choper ou de se contaminer parce que c'est à, tra à travers euh, et c'est à cause de le parcours de l'immigration qui chope les pays, je crois, qui se contaminent. Donc, moi j'étais embauché pour elle, moi j'arrivais ici, ici à Paris euh, il y a un an, deux mois, une chose comme ça, et euh, j'ai quitté Toulouse, je me reconnaissais ici, mais j'ai j'avais déjà des liens ici à Paris parce que moi j'ai connu j'ai connu Giovanna, Rinconte et Accepté, il est Colombien aussi, donc euh, on a partagé quelque chose et connaissaient un peu mon histoire en Colombie, donc bon, ça me la facilité de m'intéresser à, à les milieux, des associations, des travail du sexe, des personnes étrangères, surtout, des personnes qui, et, comme, parce que moi je m'identifie comme qui, je m'identifie comme règne, roi. Voilà. Je ne suis pas de nom pour mon genre. J'avais une amie qui arrivait ici en France, qui avait, elle avait vécu un peu pareil la même situation. Donc euh, elle m'a raconté l'histoire de... que c'est euh, bon, un bon pays pour le faire, même s'il y a des. Comme on sait, il y a un système de... qui ça, ça devient de plus en plus en défavorisant les droits des plus petits ici. On sait que bon. Là, il y a un peu de respect pour les personnes LGBT, même si ça commence de plus en plus à. recruter dans ce monde des violences contre les personnes LGBT, les lgbt et même les poutophobies. Mais je suis aussi la France parce que. En fait, c'est parce que j'avais l'ami qui habitait ici. Voilà, ça me facilitait un peu. Ce n'est pas la première fois que je fais des perfs. Ça vient de Colombie aussi. Euh, J'ai réussi à être cofondateur avec quelques amis en politique qui s'appelle Miaou, M-I-A-U, -M Colombia tout attaché, Miaou, comme Miao, un gâteau, comme, comme les chats. <rire> euh, voilà. Donc, euh, bon, là on a créé des histoires euh, fictives, on euh, euh, parlait un peu de. Euh, bon, euh, ouais. Et les histoires d'amour entre nous bon, les histoires de folie bon et même des concours de l'OT, vous savez que les concours de l'OT, euh, ça s'agit d'un événement très important pour nous, la communauté latine, surtout pour les France dans la, dans la, dans la pour les personnes. qui Donc euh, moi, j'ai fait tous les archives de quelques années de, de, ce type, de, de, de ce genre de concours, mais pas des de concours de l'OT, des concours de lip-sync, ça existe beaucoup en Amérique la latine. C'est un fort de notre culture identitaire, qui est de, de, de Donc, bon, j'ai réussi à connaître les chromas. Donc, dans le moment que j'ai connu les chromins, le chroma c'est le tissu vert qu'on met derrière pour changer le les fond, voilà. Donc moi j'ai découvert les, les, les chromins et on a commencé à faire des choses bon, un peu plus intéressantes, même artisanales, artisanales. On avait conscience dans les premiers moments que ça appartenait, ça appartenait à une culture artisanale. À, de, bon. Mais, euh, mais bon, on a fait des espaces euh, bon, à l'extérieur, euh, dans les boîtes, euh, chez moi, euh, avec les, les coma. Bon. On a fait un registre et on, on publique mm -hmm. sur l'internet, euh, majoritairement, ça a été sur euh, YouTube. YouTube. Donc on a, on a euh, toujours les chanels euh, pour chercher tout ça qu'on a fait. Euh, il y a déjà plus de 10 ans, quand même, moi je pense que 12, 13 ans, ça n'a fait déjà qu'on a commencé avec Miao, et on a arrêté en 2010. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé, chacun a choisi, a choisi son chemin donc euh, ils sont quelqu'un qui est parti euh, à cause de son travail, qu'on a arrêté parce qu'ils euh, ne sont pas vie de, de, de se déguercer en tant que nana, parce qu'il euh, y a un discours aussi... Euh, avec, la, avec son copain, euh, voilà, on a eu toutes euh, tout genre d'histoire, mais bon, j'ai continué avec euh, mon caméra enregistrant tous les, tous les concours d'élixir et de voter, donc pour moi c'est pas euh, une question euh, de beauté, la, la question de faire des archives, c'est une question très importante bah, pour, le, pour les mouvements, pour la communauté. Et même si moi j'ai fait aussi des euh, essayé parce qu'on euh, a fait des telenovelas en ligne, une telenovela queer en ligne. Et pour le, le lancement, pour, pour quelques événements qu'on fait à l'extérieur à, à cause du succès à, communautaire de la telenovela Diamante. Diamante. C'est la même chose que dire euh, Diamant. Et, et voilà, euh, on a fait. Beaucoup de perfs partout, Bogotá, même quelques villages de Colombie. Tu le public, c'est que nous. Bon, Là-bas, on avait des perfs euh, de différentes histoires, mais, mais pas avec un lion euh, avec l'immigration. La, la migra, parce que Colombie, c'est pas un pays, ça devient de plus en plus, parce que ça a commencé la diaspora vénézuélienne, donc le premier pays qui reçoit des. Euh, des de expatriés, des réfugiés euh, vénézuéliens et c'est Colombie. Donc euh, bon, on a commencé à recevoir des, des immigrants et on a commencé à penser un peu à euh, comment organiser l'architecture institu institutionnelle pour, pour mettre en place des dispositifs qui attendent, euh, que, que font l'attention pour l'intégration le, pour, le, pour, pour les personnes immigrantes. Mais euh, ça, c'est la différence des de, de genre de performance qu'on a fait hier soir ici à le point, point des Femmes. Parce qu'on a parlé d'immigration, on a parlé aussi de VIH. Donc, c'est une problématique autour. Euh, ça, ça fait partie de l'enjeu de, de la lutte contre de, de, de, de, de, de, de nous, les, tra les activistes les travailleurs du sexe, euh, les, les, les C'est. Euh, il y a un important euh, pourcentage de personnes, pas, tout, pas, pas les 90 comme on a quelques trouvé euh, hein, mais il y a une importante euh, partie des travailleurs de sexe qui sont immigrants aussi. Et il y a aussi une importante partie de, de, de, ce, de ce pourcentage euh, de personnes qui, qui sont qui sont vivantes avec le VIH. Donc on a parlé hier de ça, on a parlé de notre parcours d'immigration, de toute tout tout cette histoire de chacun qui vient de Venezuela parce qu'elle est séropositive, et elle n'a pas réussi à avoir des médicaments au Venezuela parce qu'on n'a pas de médicaments pour, uh, un, pour se faire soigner la tête, si on mal à la tête, donc il est moins en comparaison avec le VIH. Okay? Elle a quitté la, elle a quitté Venezuela pour arriver à pour, uh, pour justement pour chercher des médicaments. Et pour euh, vivre sa identité euh, en tant qu'étranger euh, euh, et travailler du sexe, euh, d'une façon euh, un peu plus intégrée, bon, je déteste non, pas l'intégration, mais, mais un peu plus, euh, bon, sans problème. Euh, en comparaison à, à Venezuela, où, où il y a aussi des statistiques, des chiffres euh, qui démontrent de violence contre les personnes étrangères, euh, et, et même contre les travailleurs des de euh, Même si, si, si ça n'est pas documenté, on le sait. Les associations, on euh, le sait. Donc, et bon, il a, il a quitté le Venezuela et ça c'est son histoire. Moi, j'ai quitté Colombie pour les relations que je viens de raconter mon réfugié politique, mon, mon histoire de travail de sexe là-bas, quand j'ai commencé. Euh, moi, je n'ai pas milité beaucoup pour le travail de sexe en tant que travailleur de sexe, euh, mec, parce que dans le moment que j'essayais je que, que de le faire, euh, il y avait un discours très féministe, très fermé et, et super exclusionniste hein, de les mecs qui faisaient le travail de sexe. Parce que euh, à ce moment-là, ça, ça commence à changer là-bas. Et à ce moment-là, euh, les, les personnes qui, euh, qui euh, gèrent quoi, les, les syndicats, euh, c'est que les nanas. Euh, et ils le discours que nous, les mecs, nous, nous, nous étions dans une situation de privilège. Voilà. Donc, moi j'avais 20 ans, 21 ans, moi, je, je me disais, c'est pas, <rire> pas la peine de, de le faire comme ça. Mais, en tout cas, moi j'ai travaillé eh, beaucoup pour le, tra pour le travail sexuel de mon côté, mais avec, eh, allié avec les personnes transgenres, on avait, allié avec les personnes qui, ici, on. Arrête pas de le faire et c'est justement ça, ça c'est le, le but de, de ce type de, de performance et de montrer justement ce qui se passe. La réalité de, de, de, de, qu -ce, que, de qu ce que nous sommes pas victimes, parce que c'est pas une question de victimisation. Ce qui arrive autour l'un jour même de, de, de travail de scène c'est quand tu es blanc quand tu es séropos. moi je suis séropos aussi, On a parlé, moi je parle ouvertement de mon séropositivité parce que bon, c'est partie de mon parcours de, de militantisme. Donc euh, moi j'ai toujours l'habitude de dire, euh, moi je suis indétectable, ça veut dire moi je suis un moi aussi je couche avec quelqu'un sans, sans capote, je ne transmets pas les voyages. Il y a des choses comme ça, c'est un genre, un peu choquant peut-être pour quelques publics mais qu'il qu faut le dire, hein, parce qu'on est victime d'un cerveau un discrimination euh, toujours euh, déçu, de, en même de, en, en face, quoi. Et, Ça, ça, ça, ça, ça c'est pour nous l'injou de, de, de, de ce genre de performance, c'est de montrer notre réalité. Plus que l'effet de, de rassembler comme victimes. Ça c'est pas notre... Oui, on a eu des victimes. On a eu à Vanessa Campos, à, à Bologna. On a toujours des victimes de, victime de violences contre les le, le, le travailleurs et les travailleurs de sexe. Mais... Euh... Il faut parler aussi en terme de réalité. Et on est toujours victime du système et des de, de lois de pénalisation de clients et des dispositifs de parcours de sortie qui euh, sont un, un dispositif nul. Et, on ne comprend pas comment on, on peut dépenser 5 millions d'euros pour un dispositif qui a pas réussi, qui a bénéficié à presque 50 personnes qui ont décidé de sortir du de, de travail de sexuel. Donc, euh, 100 millions d'euros pour ces 50 personnes, bah, je pense que. Euh, alors. Bon, ça fait un collectif. Ouais, ça fait un collectif avec la productrice Maria Chagua. Ouais. Et euh, on a commencé à parler entre nous. Euh, il avait l'intérêt de faire quelque chose, euh, raconter l'histoire euh, des migrations, tout ça que moi je vais raconté. Il a ressemblé à très intéressant. Après, il a connu Corrie, donc euh, on, a fait, on a commencé à faire des, des rendez-vous entre trois, des de d'équipe entre les trois, trois. Et, euh, et bon, hein, on a commencé à parler euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire euh, pour faire comprendre clairement même des... De, de, depuis nos, notre langage latin, notre culture latine, notre identité a... La Comment on peut le faire Parce que ce soit compréhensible, c'est très important. Parce que c'est en façon de renoncer. Il faut renoncer qu'il y a quelque chose qui se passe autour du travail du sexe, autour du réveillage, autour de la question queer, de la question trans, et de la question de l'immigration. Donc euh, on a commencé à, à écrire beaucoup. Et moi maintenant, moi, je, je peux écrire en français. Donc, me donne un privilège, même avec tous les fautes d'orthographie. Voilà. Voilà. Mais bon, mais bon j'ai réussi à le faire. faire ans, ça fait 200, ça ne fait pas beaucoup. Donc, moi, je, euh, comme, je viens de vous dire, le seul mot que je savais dire, c'est bonjour. Et voilà. et ça nous a fait 4 euh, mois, moi je pense. Non, plus, non, plus, plus que 4 mois, parce qu'il y a 4 mois qu'on était à Amsterdam. Donc, euh, euh, non, non, non, on a commencé, moi je pense, à mois de février. Ouais, ouais, ouais. A, a pensé et à penser un peu l'histoire, et après à lire, à écrire, à... et bon, à commencer à voir à... aussi les, les aspects les esthétiques, euh... et bon. Moi j'ai pas de gens, c'est ça c'est bon discours mais je ne sais pas bon. quoi passer. Bon, il faut respecter chacun, son genre Mais moi je ne parle pas de ça, donc si quelqu'un me dit qu'est-ce que tu es, moi je c'est Marika hein. C'est pas compréhensible, no? Des fois, mais bon, parce que tu vois, en Amérique la, latine, on a le, même en Espagne, on a l'habitude de mettre ensemble tous les, de, toutes les identités d'orientation sexuelle, plus que des identités de genre. Euh, non normatives, malicas. Ça a été utilisé pour, même pour les femmes, mais ça a commencé à changer après euh, la lutte. Euh, de, de, de, de, de la lune lesbienne. Mais euh, pour le moment, ça reste que pour nous les PD, les pédales, les foules, euh, voilà. Mais les trans. Mais les trans aussi. Voilà. Les que ça, ça, si tu lis, elle est marica, euh, marica ça ne importe pas si, est, si, est, si elle est en, en trans, si elle est en, en personne cuir, si elle est un mec, si est un pédale, voilà. Okay. On n'a pas de traduction exacte, mais ça veut dire que c'est un ensemble de, de, de, de, de ces identités. C'est pour ça que moi je, voir, je suis marica marica immigrante, latina, puta. On a un, un festival pour les personnes travailleurs du sexe. c'est ouais. important, c'est une question historique. Même à, question, à, à, à niveau régional, et niveau mondial, c'est un, un festival fait pour les putes, avec le regard des putes, avec le matériel des putes, et pour la cause de, nos, de nous, le travail de cercle, c'est les putes. Donc c'est une question historique à niveau mondial, je, je, je, mais je pense que c'était un, un travail très compliqué quand même, pour les producteurs, pour les organisateurs, pour la productrice. Et même pour droit, Donc, et on a traversé, ils ont traversé des vraies problématiques pour, la, pour, pour, pour réussir à, à mettre en œuvre ce genre de festival qui est très important. Donc, pour nous, en tant que mouvement, on pense que c'est une question historique. C'est une question que, que ça permet aussi de nous rencontrer. Parce que moi, bon, à chaque conférence mondiale de VIH, même dans, dans la ILGA, il y a un espace où on peut se trouver le, le travail du sexe, mais euh, on peut se retrouver ici, rencontrer entre nous, Parler euh, autour, euh, bon, père, euh, autour euh, de la photographie, de tout le matériel les des vidéos, les performances, euh, les soirs le, soir à boîte, voilà. Donc on peut se rencontrer, euh, parler un peu de ce qui se passe dans chaque pays. À la fin, on, on se rend compte que, que c'est le même lutte, c'est la lutte contre la photographie c'est la lutte contre la discrimination, c'est la lutte contre les systèmes, euh, soit pro prohibitionnistes, soit réglementaristes, soit abolitionniste à la fin c'est le même. On a toujours le même problème, c'est la discrimination, il faut payer si tu si es er dans, dans un système réglementariste. De oui. Hier moi je parlais avec les, les, family, les, les collègues de, de Twitch. Ils viennent de me raconter qu'il faut payer quand même une vraie quantité d'impôt, mais ça se passe à pas. Il faut pas y avoir une grande quantité d'impôts en comparaison à ce qu'on gagne. Donc, euh, on se demande pourquoi, hein, en tout cas. Bon, il y a toujours quelques types de discrimination, quelques types de. Euh... Bon, on est on dans tout le travail, mais dans, dans le travail de sexe, hein. on est victime de, de discrimination, donc discrimination très forte. Donc, euh, il faut arrêter. Quoi. Parce que c'est le système qui fait la prohibition pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions vivre ensemble, même pour que nous pu, pu, pu, puissions de créer euh, des réseaux de soutien. Parce que euh, on a, si, ici en France, si, si, si, on, si on est caché pour la police ressort de soutien, on pourrait très, on, on, a, on a le, le risque d'être. Euh, je ne sais pas. Euh, Condamné euh, en tant qu'exploitation que, que sexuelle. Je ne sais pas si c'est le, les modes condamnés. Ouais. Si, L'exploitation sexuelle et pour ce Donc, euh, on n'a pas les, les, les droits à créer des espaces de, de, pour partager, pour échanger. Donc, euh, bon. À la fin, c'est le système que, euh, pour les discriminations. Et, euh, il y a une, une, une moralisation de la sexualité, on ne comprend pas pourquoi ça se passe. Mais moi je pense que ça vient lié à, à le monde du fascisme au niveau mondial. On voit ça que ça vient de passer au Brésil, euh, les élections qui a eu au Brésil, euh, donc, euh, partout, c'est partout. Bon, tu vois, euh, euh, ça, ça fait partie de la lutte. Donc, euh, on est activiste à activiste et c'est à travers de l'art qu'ils ont pu démontrer des, des préjugés, même des mensonges liés à la construction des droits des personnes de travail de de même à la garantie réelle de notre, de notre droit, l'accès aux droits et surtout lié à le droit du travail. Mais, moi, je, je pense que ça fait partie de, de, mon, de mon activisme. Moi, je suis très content d'avoir de, de, de, de, de été présent dans la première version. C'est la première. C'est beaucoup plus que moi. je pense que ça va, ça va se faire ici à Paris. Parce que euh, ça devient une question historique pour nous dans les mouvements. C'est une question historique. Tous les parcours de la lutte. Hein. Parce que ça, ça, ce n'est pas, pas une question nouvelle. La lutte contre la le, discrimination, contre la photophobie, ça c'est une question de On a toute une histoire de lutte. Donc euh, il faut enregistrer, il faut garder, il faut récupérer aussi euh, beaucoup de matériel qu'il qui, qui y a partout. Tu vois, il y a beaucoup de a de trans ou à nan, Bologne qui font du travail sur toi. Ils ont beaucoup de photos des de années 90, 80 même, euh, de ses amis, des de concours votés, euh, ah. bon, des de concours aussi des victimes qu'ils faisaient à cette époque-là. Euh, euh, donc euh, on a des archives même de la lutte, même de, de notre famille, parce que nous on devient une famille entre nous. Donc euh, ça c'est une question très importante. Euh, des vidéos. Des <rire> vidéos, <rire> Ah, on avait tout, hein. <rire> il y a des vidéos jolies avec la famille, et il y a des vidéos avec euh, les amants aussi. <rire> il, y des clients, quand même. il y a des clients qui aiment ça beaucoup. J'ai ramené des objets de Colombie avec moi, à la valise. Parce que moi je ne savais pas que je ne pourrais pas retourner dans son enfant, donc euh, j'ai récupéré des objets. J'ai euh, mis des objets à la balise, c'est euh, ouais. des, des objets très valueux pour moi, euh, très importants, même petit, des photos, des livres, des, euh, des poupettes aussi parce que j'aime les poupées Paris, donc moi j'ai ramené mon poupée, mon premier poupette. oui, moi je lui dit, on, on, on part de Colombie, tout bien, avec ton mari, ben, j'ai acheté un, un, un quai, et, euh, quelques, quelques robes et voilà et, des talons, et on part. Donc euh, et, elle a été la, la première, on rentre à la valise. Et moi j'ai beaucoup les poupées, donc moi j'ai ramené des poupées barbie, et bon quelque chose comme ça